Je m'appelle Mary je suis journaliste en ligne, passionnée de l'Union Européenne, native de la génération Y. EU-Spring est une expérience en ligne à travers laquelle je souhaite porter la voix de ma génération. Ma génération est la plus importante en nombre de naissances depuis celle des Boomers. C'est également la génération la plus diplômée à ce jour. Or c'est nous qui payons le plus fort de la crise depuis qu'elle a touché l'Union Européenne en 2008. Difficulté à trouver un premier emploi stable, difficulté à trouver un logement décent. Les deux éléments de base qui permettent l'émancipation de la jeunesse nous sont inaccessibles. Or, l'éducation sans possibilité d'accès à l'emploi est l'une des raisons pour laquelle les jeunes Tunisiens sont descendus dans les rues en janvier 2011. Avec ces conditions réunies, les deux questions que pose le spring sont un printemps européen est-il possible Une nouvelle génération peut-elle transformer profondément le projet européen Mais l'Union européenne est un espace démocratique où le changement peut également arriver par les urnes. Ce qui tombe bien, en mai 2014, ont lieu les élections du Parlement européen. Durant cette campagne, j'avais suivi 12 jeunes de différents pays européens. 6 d'entre eux se présentent pour l'élection au Parlement. Les 6 autres sont des activistes de la société civile qui vont leur demander de s'engager très concrètement pour la jeunesse européenne. EU Spring suivra la campagne de ces 12 jeunes via un site web et les réseaux sociaux. Retrouvez chaque semaine de nouveaux contenus sur le site euspring.com et utilisez les réseaux sociaux pour engager la conversation directement avec les personnages et avec moi. Bienvenue dans EU Spring